Bonjour à tous Dans cette séquence, je vais vous expliquer ce à quoi vous avez échappé mais que vous pourriez avoir envie de regarder par la suite. Désolé, on ne peut pas tout faire. Alors c'est un sujet extrêmement vaste et même projeté sur le seul Java, eh bien ça reste trop trop vaste. Donc on a fait des impasses sur certaines choses. Alors euh, il y a une demi-impasse. Euh, parce que en fait ça a quand même été vu en euh, TD et en TME d'accord c'est le join donc ce n'est pas extrêmement grave puisque vous l'avez vu par ailleurs. Le for join pool on l'a évoqué euh, mais on ne l'a pas fait. C'est une variante de pool qui permet la synchronisation sur des résultats. Une, sorte, une façon de faire du co-begin co-end mais en fait sur la base d'un for join task générique qui vous permet de récupérer des résultats. On a un countdown latch qui est une variante de barrière de synchronisation. Le comportement de countdown latch est inclus dans celui de cyclique barrière donc euh, s'il fallait en choisir qu'un seul il valait mieux choisir le cyclique barrière. Il y a la notion d'atomique qui en fait sur un certain nombre de classes thread safe va permettre de définir des environnements d'exécution avec des algorithmes qui seront log-free c'est à dire pour gérer des variables simples comme des booléens, des entiers, des tableaux eh bien on va s'épargner l'usage de systèmes de synchronisation bloquants qui sont coûteux à l'exécution parce qu'ils consomment des ressources. D'accord. Donc là, c'est une classe d'algorithme qu'on va surtout pas euh, regarder dans le cadre de ce cours. Par contre, euh, en fonction de, de vos études en master, vous pourrez être amené à vous intéresser à cette classe d'algorithme. Et puis, bien évidemment, il y a un centre de subtilités au niveau de la gestion mémoire associée au mot-clé volatile qui peut vous donner dans certains cas une garantie de type happens before qu'on a évoqué dans une séquence passée. Intéressons-nous justement à ce problème de mémoire que l'on rencontre de manière assez classique dans les processeurs disposant de plusieurs cœurs. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que bien évidemment, dans chaque cœur, vous avez des caches qui sont indépendants, à la fois pour les instructions, mais aussi pour les données. L'idée du cache, c'est qu'on a ici un petit peu de mémoire extrêmement rapide, qui est la petite du processeur, qui va contenir des données qui sinon sont contenues dans la mémoire. Mais cette mémoire là elle a l'inconvénient c'est qu'elle est beaucoup plus lente à activer parce qu'on passe par un bus etc etc et qu'elle n'a pas les mêmes vitesses. Regardez les specs d'une machine et vous verrez que les débits et la cadence de la mémoire la fréquence de la mémoire n'a rien à voir avec la fréquence d'un processeur. Donc là imaginons que j'ai ici une variable v et qu'une instruction euh, dans euh, le programme qui exécute, ou la, le fil d'exécution qui exécute le cœur numéro 1, eh bien, provoque la recopie de V dans le cache, puis ensuite sa modification. Donc, j'ai un V' et un V, et les deux sont décalés. Et la question est, que se passe-t-il si le cœur numéro 2, eh bien, le programme qui s'exécute sur ce cœur-là, fait lui également un accès à V D'accord c'est aussi simple que ça, c'est à dire que vous sentez que euh, ici le V il n'est pas en mémoire, il est là. Alors bien évidemment les choses sont faites intelligemment, hein. euh, il faut forcer la réécriture en mémoire à un moment donné, donc il y a plusieurs manières de faire, soit les caches s'invalident proprement ou invalident euh, le mot mémoire, c'est à dire que lorsque lui y accède il sait que cette mémoire est obsolète, soit lorsque j'écris ici eh bien je force la réécriture en mémoire et quelque part cette cellule elle est bloquée tant que la valeur v n'a pas été recopiée c'est à dire que ici j'ai la garantie que en mémoire j'ai toujours la bonne valeur. Alors c'est quelque chose qu'on a dans les processeurs hein. je vous ai dit en complément alors la solution volatile elle est liée au fait que la machine virtuelle java elle s'exécute dans différents types d'environnements et donc dans différents types de processeurs. Et elle peut s'appuyer sur les systèmes d'invalidation des caches et des bancs mémoire que l'on peut avoir au niveau d'un processeur ou d'une machine en général, un couple processeur et l'ensemble de la mémoire qui sont gérés par les cœurs ou les cœurs des processeurs ou les cœurs du processeur. Et en fait d'une manière générale on a même le souci avec la mémoire lorsque l'organisation ambiant est dédiée à des cœurs ou des processeurs. On peut dire voilà le début de la mémoire il est géré par tel processeur, le milieu de la mémoire par tel autre et la fin de la mémoire par un troisième. Et du coup on a des situations où on parle par exemple d'architecture COMA Cache Only Memory Access d'accord, ou NUMA Non Uniform Memory Access. Alors, je vous donne juste ces termes-là, mais évidemment, il n'est pas prévu qu'on aborde un seul instant ça. C'est juste pour vous réaliser que les architectures modernes des processeurs rendent finalement le parallélisme compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut qu'on évite qu'on ait des, des effets de bord malencontreux qui font que ben, ça va générer des bugs dans des programmes qui sont apparemment corrects. C'est très, très gênant. Alors vous avez également aussi échappé à la notion de thread daemon. Ce sont des threads qui se terminent toutes seules. Typiquement le ramasse-miettes, on peut dire que c'est une thread daemon. Donc en gros c'est un flac qui est associé à la thread. Euh, vous avez également échappé à l'algorithmique répartie. On avait l'intention de vous en faire faire. On a vu un petit peu les problèmes d'initialisation de terminaison, mais vraiment dans des cas super simples. On n'a pas vraiment vu, on n'a pas vu, on n'aura pas le temps de voir des anneaux de processus, c'est-à-dire qu'en fait une structuration en anneaux qui permet plutôt d'avoir par exemple un processus ou une thread qui communique avec toutes les autres. Donc vous voyez bien que euh, ça s'appelle une clique ça hein, en graphe, c'est qu'un nœud qui est relié à tous les autres nœuds. Donc j'ai besoin d'un d'un de communication d'un nœud vers tous les autres. La complexité la combinatoire est un petit peu violente. D'accord. Euh, et puis il y a des choses très très très marrantes. Si vous avez un petit peu de temps, je vous recommande d'aller regarder, en particulier autour de cette notion d'un autre processus, les distributed hash tables qui sont des anneaux qui permettent de stocker des données de manière redondante avec de euh, la réplication qui fait que on est capable de résister à des pannes. Bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est concurrence et répartition. Pour Java, ça se traduit par RMI euh, qui est un, appelle un middleware en fait, en gros, on peut le voir comme une interface. RMI pour Remote Method Invocation qui va permettre de simuler des appels de méthodes, mais simplement entre deux objets qui ne seront pas exécutés sur la même machine. Okay. Euh, le terme en français pour middleware, c'est interstitiel. Et puis il y a encore toute une série de choses, en particulier auxquelles je n'ai pas pensé quand j'ai fait ces transparents, auxquelles vous avez également échappé. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.